A ah mes amis ennemis, Dieu merci pour votre vie, oui, Dieu nous a menés, amenés dans cette nouvelle année, je te souhaite toujours le bien, mais le mien avant le diable Cette année pas de pitié des ennemis chargés de métier, moquerie, tomberie, stop cette année, maladie, maladie, le feu ce toi avarisme envie, vie, stop cette année, santé, richesse, ah. mais faut pas se gêner cette année on est conscient, on s'accroche à Dieu, cette année on a grandi, on a ouvert les yeux, cette année on est patient, on les laisse parler, bonne année, bonne année à tous ceux qui m'aiment, bonne richesse, santé avant tout, au nom de Dieu nous brillerons n'importe où Bonne année, bonne année à tous ceux qui m'aiment, bonne année, bonne année à tous ceux que j'aime il n'est pas facile, tout le monde se force de réussir Alors c'est un genou à tête, je te demande à réussir Toi qui dis j'ai pas d'avenir, bah attends, cette année, cette année, ma partie est déjà inscrit. Nouvelle année, personne ne sèche, on va tous à l'église, maintenant galère ça suffit Allez prenez vos balises, nouvelle année, pas d'avarice, tout le monde donne sa dîme Et je vous assure grâce à cela nous serons riches et Nouvelle année, nouveau comportement, refus d'embêtement Libérer directement ceux qui veulent pas notre avancement Bonne année bonne année, ouais. bonne année Bonne année Bonne année Bonne année à tous ceux qui m'aiment Bonne richesse, Santé avant tout Au nom de Dieu nous brillons n'importe où Bonne année Bonne année à tous ceux qui m'aiment Bonne année Bonne année à tous ceux que j'aime Bonne année Bonne année à tous ceux qui m'aiment Bonne année Bonne année à tous ceux que j'aime Bonne année Papa Bonne année Maman Bonne année Guest Bonne année Noé Bonne année Zéna Bonne année Salem Bonne année Monique Bonne année Ambeline. Et j'oublie pas les autres, on est ensemble Si t'anni Dieu te bénira et tu auras beaucoup de victoires La souffrance aussi s'en ira ils le verront à moi de quoi Car le Seigneur est avec toi Il suffit de garder la foi Bonne année bonne année